Surtout, euh, ne vous arrêtez pas parce que euh, la critique, elle est faite pour euh, ceux qui ont le courage et la volonté de, de vouloir écrire une histoire, de vouloir changer les choses. Parfois, on vous critique parce qu'on ne peut pas, on vous critique parce qu'on vous envie, on vous critique peut-être aussi parce qu'on veut vous pousser à aller un peu plus loin. Donc, ben, il ne faut pas vous arrêter et vous décourager, contre ça doit vous motiver pour faire encore... Donatien Shira est un dénicheur d'opportunités investisseur numérique depuis 2018. Il investit dans plusieurs startups à capital risque pouvant produire 1000% de rendement via le crowd Investing. Il partage donc sur cette chaîne des expériences quotidiennes, des leçons qu'il tire de son parcours d'investisseur depuis tout ce temps. Pour te motiver à sortir de ton inertie et réaliser tes rêves via ces différentes opportunités d'investissement. Alors, si tu souhaites faire partie de cette aventure, abonne-toi à la chaîne. Active la cloche de notification pour rester connecté à chacune de ces publications. La confiance en soi ne viens pas lorsque tu as toutes les réponses mais lorsque tu es prêt à faire face à toutes les questions un trésor reste inestimable même s'il n'est pas encore découvert et valorisé ayez confiance en vous vous êtes inestimable trop de gens surestiment ce qu'ils ne sont pas et sous-estiment ce qu'ils sont Ce n'est pas grave, si vous avancez lentement, aussi longtemps que vous ne vous arrêtez pas. Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera. Préoccupez-vous davantage de votre caractère que de votre réputation, car votre caractère Représente ce que vous êtes vraiment Tandis que votre réputation N'est que ce que les autres Pensent de vous La confiance Se gagne en gouttes Et se perd en litres C'est au moment où L'on se perd réellement Que l'on commence à se retrouver Soyez vous-même. Les autres sont déjà pris. Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. Un oiseau assis sur une branche n'a jamais peur que la branche se casse parce que sa confiance n'est pas dans la branche mais dans ses propres ailes Il faut être comme personne si l'on veut être quelqu'un C'est à l'endroit où il est le plus profond que le lac est le plus calme Entre au plus profond de toi et tu y trouveras le calme et la paix Nous savons ce que nous sommes, mais nous ignorons ce que nous pourrons être. Et dites-vous bien dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres. Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. L'évolution personnelle commence à partir du moment où vous acceptez vos propres faiblesses. Le manque d'estime envers soi-même est comme conduire une voiture avec le frein à moins lever. Si vous avez l'impression que vous êtes trop petit pour pouvoir changer quelque chose. Essayez donc de dormir avec un moustique. Et vous verrez lequel des deux empêche l'autre de dormir. Des milliers de génies vivent et meurent sans avoir été découverts. Soit par eux-mêmes, soit par les autres. La récompense de la conformité est que tout le monde vous aime, sauf vous-même. Parce que quelqu'un qui croit en lui-même ne tente pas de convaincre les autres. Parce que quelqu'un qui croit en lui-même n'a pas besoin de l'approbation des autres. Parce que quelqu'un qui croit en lui-même, le monde entier l'accepte. Et ceux qui dansaient furent considérés comme des fous par ceux qui ne pouvaient entendre la musique. Souvenez-vous que vous avez non seulement le droit d'être unique, mais aussi l'obligation. À partir du moment où vous croyez en vous, vous saurez comment vivre. Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. Le succès est souvent atteint par ceux qui ne savent pas que l'échec est inévitable. Quel est le saut de la liberté acquise Ne plus avoir honte de soi-même. Tout ce que vous avez toujours voulu se trouve au-delà de votre peur. L'histoire a démontré que les gagnants les plus remarquables ont d'abord rencontré des obstacles décourageants avant de triompher. Ils ont gagné parce qu'ils ont refusé de se laisser décourager par leur défaite. Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort, Reste ta seule option. Je ne crois pas aux bonnes décisions. Je prends une décision et je la rends bonne. Il n'est jamais trop tard pour être ce que vous auriez dû être. C'est parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ce que les autres pensent n'a aucune importance. Ce que vous ressentez sur vous-même est tout ce qui compte. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez si vous abandonnez la croyance que vous ne pouvez pas l'avoir. La seule sécurité, c'est la confiance en soi. Le premier ennemi à combattre est à l'intérieur de soi. Souvent, c'est le seul. Votre but n'est pas de chercher l'amour, mais de chercher et de trouver en vous toutes les barrières que vous avez érigées pour vous en séparer. Plus vous aimez vos décisions, moins vous avez besoin que les autres les aiment.